Ah ah ZOMBIE ah Ouais des zombies bon, sur Warzone On est parti, je vous ai fait une petite vidéo du coup avec euh, Dims Illusion, désolé pour cette intro C'était un peu euh, n'importe quoi Je pète un plomb parce que je l'ai refait plusieurs fois l'introduction en fait Du coup je commence à devenir un peu fou Je euh, me transforme en zombie aussi Bon du coup je vous explique le concept en fait On a envoyé, euh, j'ai enregistré une partie qu'on a fait avec Illusion et Dims on a fait du coup le nouveau mode sur Warzone, le mode zombie, donc ça se passe la nuit euh, Principe du, du mode, bah en fait bah c'est une, voilà. une BR, sauf que quand on meurt, en fait humain, euh, on est réanimable sur l'instant Mais quand on bleed du coup, on ne va pas au goulag, on se transforme en zombie et tu te transformes en zombie, le but du jeu c'est de ramasser deux seringues. Donc les seringues en fait sont lâchées euh, sur les cadavres de joueurs. Donc là par exemple, Dims va se faire éclater et sur son corps va y avoir une seringue. Lui par exemple est tombé comme une merde, il va y avoir une seringue sur son cadavre. Et en fait vous allez voir que moi je vais me faire éclater et je vais réapparaître en zombie. Et du coup bah, je vais, voilà vous voyez là les seringues, je vais foncer du coup sur ces deux seringues. Donc en fait, pourquoi il en faut deux Comme ça, ça permet que le nombre de joueurs diminue au cours de la partie et que donc la BR se termine à un moment. Donc quand vous êtes un zombie, vous pouvez faire des méga -sauts, vous pouvez balancer des grenades, gaz, des, des, faire des explosions IUM pour gêner les adversaires et donc pour pouvoir tuer les humains. Donc c'est un mode de jeu qui est vraiment plutôt sympa. Euh, la partie qu'on a fait, elle était vraiment plutôt cool. On a bien des fourrailles au début, vous allez voir, on va monter en haut là, sur l'espèce de petit château là. En haut de la prison et on, on va ah, on, on va bien canarder il euh, y a eu aussi euh, du coup la fin de la partie qui était plutôt pas mal. Du coup, je me suis dit que peut-être ça pourrait plaire à certaines personnes d'avoir un gameplay du coup de ce mode de jeu avec euh, Dims, moi et Je me suis dit que ça pourrait peut-être plaire. Donc, du coup, si vous, si ça vous a plu, si, si vous, si vous avez aimé euh, pour que je comprenne le message, n'hésitez pas à liker ou à laisser un commentaire. Hein, parce que bon, moi, à chaque fois, je demande pas des likes, je demande plus des commentaires que qu'on qu me dise vraiment ce qu'on pense ah, de la mais vidéo. En, je et je en fait, personne ne laisse les de les commentaires. Gens. Enfin, il y a vraiment pas beaucoup de monde qui les joue le jeu. Et du coup, euh, du coup, ça ça me fait chier, donc bah si vous voulez, voilà, euh, si, si, si vous avez bien aimé, dites-le quoi, dites-le comme ça. Moi je vais vous en faire d'autres des vidéos. Hein. Je joue souvent avec les poteaux, donc ça euh, vous de ça vous de voir si vous avez bien aimé le gameplay. Bon du coup je vais vous laisser regarder tout ça, je vais vous laisser euh, apprécier euh, la défouraillance, et du coup bah je vous dis euh, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo que ce soit en zombie, sur ce mode de jeu ou sur un autre jeu. <rire> voilà, allez, ciao tout le monde, bonne vidéo. Il y a du monde là sur nous, juste au-dessus. Il sert réa C'est du grand n'importe quoi. Vas-y j'arrive pas à tirer. Y'a même pas de chop en fait. Ok y'a du zombie hein, ça y en ça, a y en a avant toi hein C'est. Ah, ici c'est le cauchemar en fait ça saute de partout Il a même pas d'armes ah, c'est la zone c'est la zone Viens il lui viens viens dans la zone des il, il est, est pas que On va en bas dans les sous-sols prendre notre toupe, faire notre toupe. Comme tu veux, hein. Y'a v'là les zombies en bas, c'est trop. Wow, wow, wow, wow. Il est low, lui. Ouais, il m'a touché dessus, mais. Ah y'a un vrai mec en... Putain Il ah ah pas ouais, que il... des zombies Il est low, il est low le mec, oh, il a même pas de shield. Là j'en ai vu deux, deux là-bas. Vous avez tout On s'est perdu là Moi je suis au-dessus de vous. Y'en a un là-bas, regarde. Il est avec un zombie. J'ai plus de balles. Moi je vais voir en haut là. En haut, je vais me faire éclater non Ouais, monte pas Si on monte ça, on est routine non hein. Essaye, essaye de monter, forêt, allez, go Y'a un zombie qui vient d'atterrir À côté Je sais pas où. Il est là L'idiot Oui Zombie juste à côté, ici Point orange Je suis un zombie, il y, en a un deux, il y en a un deuxième Il y en a un sur moi C'est bon On a gagné le top On est les rois. Hein. Il y ah en mais... a un sur, sur Dims, sur Dims Ah ouais Ah mais on peut pas le loot avec les bars là là, là là là, il y en a un autre sur toi vieux Pourquoi t'es descendu Hi. Il est où lui Vas-y on a pas de chop les gars, il nous fou... Il y a un zombie sur moi T'es descendu hein il... il est en haut-dessus Il vous rush je crois Ouais bah ouais mais on... Moi, je, est, je remonte moi Je suis tout seul. Il y en a un sur le toit avec moi. Ok il y a un zombie avec moi là, suis fumé. Il y en a un deuxième sur l'autre tour. Il y en a qui vient de vous toser dessus, il est ultra lourd. Ouais, je suis mort. Sur l'autre, ah ouais, sur l'autre tour là, il y en a un, tu vois Putain, il casse les couilles, hein, lui là. Vous nous envoyer des. Putain on a du bif Surveillez le Un ennemi! Un ennemi, un ennemi. Oui. Tac! J'ai mis des mines Oh lui il va me rocket, lui! Le gaz se rapproche! Rejoignez la nouvelle zone de sécurité! Non, mais c'est la guerre en fait ici! Oh, c'est le bordel! Bien joué! J'ai plus de balles, je sais pas s'il y a des balles dans le coin. Eh, sur nous, sur nous, vieux! Ah, ouais, d'accord, il vient de prendre sa, sa mère. Boîte ouais, de munia! Une autoréa là! Où? Où la boîte? Un mec, euh... En l'air, en l'air! Où ça la boîte de... Ok. Bah j'en vois un du coup. Une autoréale là Je sais pas si vous l'avez. Ah si vous l'avez. Moi j'en ai une. Y'en a un en dessous là Putain, j'ai Pas bien ping. Wow, wow, wow, wow. Ah On a nettoyé la prison, je crois. Hein. Il doit en rester ouais, un ou deux. Il y a du monde. Il hein. y en a là-bas. Ils ne il pas où ils sont. Ils le. Vas-y, il serait temps d'aller un shop peut-être. Vas-y, largage. On y go. C'est parti. Au pire, on remonte. Il y en a un qui reste là-haut. Oh, ah y'a du monde qui arrive au largage. Ouais. Je l'ai touché qu'une fois. Let's Vas-y mais j'ai pas de shield Tiens, tiens tiens pas au shop non On retourne mmh. prison Ah vaut mieux oui, oui. aller au shop On va bouger un peu Ouais bouger un peu c'est pas si mal Attends mais on a fait que 4 kills chacun quasiment 4-4-2 regarde les dégâts mec <rire> Un au ah black, le droite. Je, je m'en rends pas compte. Allez, couchez la bête. Il y en avait un deuxième, non Non, je crois pas. C'était un zombie Non. Si, c'était un zombie. Ça a tiré à gauche, là, non euh, En face de nous, là Fais grave, t'es tout seul, Lélu. Est... Le quad à droite, bord de map Vas-y, on va le chercher, Forrest. viens il Ils sont deux Devant Attends, ce qu'il m'a mis... Non Non mais t'as vu Bah on ouais Moi ouais, j'en ai tué un hein. Son caillou. Putain il m'a encore mis ma mère quoi Vous avez vu Il en reste un C'est trop Sérieux ce qu'ils m'ont mis ça me dégoûte Mais gros tu meurs vite dans le jeu Faut pas avancer comme un Tardos tu sais qu'il y a des gens, limite, tu fixe, t'avances en visant. Zombie derrière nous. Bon. Mort. Ah, c'est eux. Le se ah, je j'ai pris l'autoréa. Et puis, je m'étais même pas, pas plaqué de la partie. C'est bien, ça. Bah, ouais, si tu mets pas de ça te Tu m'étonnes, tu mets... Zombie derrière. Y'a un mort. Il y en a, a, a, a, a, a, a, a un là, de zombie, là. Putain, il vient de prendre. Attendez-moi, okay. attendez-moi, là, vous êtes un peu loin. Ah, t'es là, toi. Il y, oh, y a, a Oh, il y a vraiment. Il du monde où Il y a un putain de zombie qui compte dans une maison, mon frère. <rire> un, un zombie qui Vas-y, je vais venir derrière vous, là. Je vais prendre les deux seringues qui sont derrière. Vas-y. Ouais T'es sérieux et il est mort ou il s'est réa avec toi du coup Ah non il vient de faire un Il y a un zombie là de dedans je crois, hein. ou je sais pas Vas-y rentre en premier Vas-y vas-y rush rush, je suis derrière Il est en haut Ah bah ouais il a cru est.. tous, tous nos retire de la même façon peut-être Ouah ouah ouah ouah ouah quest oh, C'est oh. pas ça C'est qui Bah je fais tirer dessus vous avez pas des plaques en rable là Euh... Si, tiens. Euh, tiens, un des trois, moi je me fous. Y'a un mec euh, dans la maison du shop là. Ah ouais Ah eh, mais ouais. dans cette maison, il y a un sous-sol, on peut peut-être être bien dedans, non Regardez, il y a pas trop d'accès, hein des drones avec tout votre, tout votre truc il y a un zombie derrière ça vient on les, voit, on les voit les zombies il y en a un à gauche là on les voit sur le radar aussi les zombies oh là là Fais ça va arriver il y en a un sur le toit de la maison et à gauche Un drone arrive sur zone. Attention, le Eh dans. Dans l'autre baraque, on, on est bien. Elle, elle, est je sais pas où elle va être la zone, mais.. Franchement elle est encore là, je sais pas si.. Dans les airs, balayage radar en cours. Attends, mais c'était où Achète deux, trois trucs, Fauris, avec tes sous. J'ai déjà un drone. Bah, je sais pas, ouais. Mets-toi bien. Vas-y, je prends des mines. Oui. Vous voulez des armes Vous voulez des plaques Vas-y, vas-y, monte, monte, monte. Oui. Ah, j'ai pas pris d'autoréa je suis con. zombie wow. là. Ah, mais j'en ai déjà eu... ah Là-haut, oh. là il euh, y a du monde. Il y en a un là, il y a des zombies aussi. Zombies. Pourquoi je déteste les véhicules? Bah, ouais, gros aussi, on prend un camion on dégage comme ça. J'ai pas compris pourquoi. Pourquoi le camion? Venez venez prendre des seringues vite. Je voulais aller là-haut, moi. Là où ils étaient les mecs. Y'a un mec sur moi. Il est ah, moi je peux pas revenir. Là ah, on est bloqué pour. un peu dans la. Vas-y. Comment ça se fait que vous êtes pas arrivé plus vite là hein, pour moi protéger Eh ouais regarde des autres de cons là il prend les deux 5 Vas-y prends les deux Ah tu l'enculé Reste un mec Ah moi je peux pas le, je peux pas le fight Au sol là Finissez-le si vous voulez votre truc Moi il m'en manque une Ah moi derrière moi il y a un combi Ah euh, faut rien faire J'irai à... ré-a Votre coéquipier a retrouvé Ça, son humanité. pas une. Drone au vous avez des infos sur les zombies là Il y en a là-bas. Sur les mecs, euh, j'en ai un devant moi, genre euh, West. En haut oh, d'une petite colline. Et d'ailleurs, vous êtes pas forcément les mieux placés pour jouer. Il y a un zombie, à ta droite. Ah, mais Forest, utilise le radar et dis-nous ah, où là, ils là, sont. Bah c'est ce que je fais, mais sauf que quand je ping ça met pas. Ouais j'ai vu le zombie à côté là. Par là, ouais. en orange. Il y en a nord-ouest, après des zombies. Euh... Et ça sert à rien de va cacher des balles là. Là y'a pas de seringue. Y'a un mec là. Il est low. Il est tout seul lui. Genre, grave l'eau. Derrière un zombie. Ils sont deux. Il est mort. Je jouer, il y a une seringue, je vais la prendre. Il y a un mec devant moi encore. Enfin, du, du coup, juste là où tu viens de tuer l'autre. Il y a un team, zombie à côté de toi, Euh Possible, mais il y en a un qui court là. Euh, il y en a un qui court en sud-ouest. Ouais, voilà, lui. Là, là, là, il y a une seringue. Tu veux frapper Ouais, ouais, je l'ai vu. Bah, il le... y a plein de zombies hors zone, les bon, gars. Bon, bon, bon. Un mec respawn là Je viens avec vous direct. J'ai pris une roquette dans la gueule. Pareil. Ah, vous étiez ensemble. Il y a une horde de zombies. Une horde. A gauche, à gauche Derrière nous, derrière nous James Zombie Ouais zombie sûr dans la dans la, dans la sauce là Derrière son caillou de mort Les zombies devant es Derrière toujours <rire> Putain il nous gaz Oh là là là là. Il de balance une grenade paralysante lui allumé, ok. Lui allumé. Ah là là Sur moi au contact, putain l'enculé termine. Ah j'ai pas d'autoréa. C'est chaud. C'est moi qui le tue dernier. c'était le dernier. Enfin, le dernier euh... oh. Iki. Ah ouais non mais attends il m'a attendu. Il ah, là c'est là c'est le no man's land en fait il y a que des zombies. C'est nous qui avons gagné là. Bah ouais ouais. Ah. Si si. Mais victoire le tueur fait transformer à la fin. Je sais pas. Ouais, ah, si, mais on était, on était, nous, on était tous les trois. Ah non, ah, non, c'est pas nous. C'est pas nous Non. Pourquoi En fait, bah, euh, ah, en ouais. gros, c'est la dernière équipe euh, qui a un membre au moins un membre vivant euh, en vie. Wow. Mais moi, je me tiens bien, ça pas. Y a un clés en l'air. Tu crois Ah ouais. Là, en vrai, tu te fais pas rien en l'air. Hein. Le dernier c'est un mec qui est zombie qui m'est transformé sur mes côtes. Je sais pas, moi j'étais vraiment un des derniers. Putain dommage, la, la fin elle était cool. Là la fin elle était pas mal. Des foyers partout